La nouveauté le client est également curieux il recherche du changement dans sa vie l'homme n'aime pas la routine et recherche avant tout le modernisme le client est attiré vers la nouveauté attiré par l'inconnu il faut donc lui présenter le produit comme une nouveauté qui viendra appuyer l'orgueil puisqu'avoir une nouveauté n'est pas possible pour tout le monde cet élément de nouveauté peut très bien susciter l'achat